Salut, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue pour euh, le webinaire Améliorer vos compétences en recherche de financement ». Avant de commencer, on n'a pas d'aîné aujourd'hui, euh, mais j'aimerais dire quelques mots euh, pour euh, assurer qu'on on a une bonne session aujourd'hui. Alors, euh, j'aimerais rendre hommage au peuple Algonquin car je suis sur leur territoire en ce moment.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 l'adaptation ainsi que la diffusion d'informations soit en personne, par écrit ou à distance dans le domaine de la santé, l'activité physique ainsi que le sport pour les populations autochtones et inuites. Nous avons aussi lancé le, la première certification d'entraîneur privé conçue et adaptée pour les Autochtones. Nous les offrons présentement en, en 2013 en anglais avec l'intention d'en donner en français à partir de l'année 2014. Alors, pour euh, diffuser ces webinaires, on a dû faire partenariat avec quelques entreprises d'autres organisations. Alors, euh, j'aimerais présenter euh, le, le l'ACPL qui est Canadian Parks and Recreation en, en anglais, et l'Association canadienne des parcs et loisirs en français. Alors, euh, ACPL, c'est une association des parcs et loisirs, c'est un, un organisme national qui se consacre à la pleine réalisation du potentiel les parcs et loisirs de contribuer à la santé et au dynamisme des communautés. Alors, ça fait quelques années que je travaille comme consultante avec eux et euh, c'est pour eux qu'on qu a diffusé des, euh, des ateliers en personne euh, au travers du Canada qui s'appelait Jeux sans frontières » et euh, c'est eux qui sont en train de diriger ce projet qu'on qu a développé avec euh, huit sessions en ligne euh, pour informer les communautés autochtones. J'aimerais aussi mentionner euh, l'Université Queen's. Nous avons fait partenariat avec l'Université Queen's pour l'évaluation de nos ateliers euh, « Jeux sans frontières euh, » qui ont été adaptés pour les populations autochtones qu'on a donné, euh, comme j'ai mentionné, au, euh, au travers du Canada en 2011. Ils vont présentement évaluer l'efficacité ou la différence euh, entre l'efficacité de la diffusion de ressources informatives en personne en comparaison qu'en ligne sous la guise de ces présentations enregistrées. Alors, eux aussi, ça fait quelques années euh, avec lequel je travaille avec eux, et euh, je peux vous assurer que les gens avec qui on travaille, on a Docteur Lucie Lévesque et Colin Bailey, et les deux sont, sont dévoués, on va dire, à la cause d'améliorer la santé au niveau des, des populations autochtones au Canada. Et, euh, à, à, au, internationalement, Dr. Lucie Lévesque travaille aussi au Mexique et en Europe. Euh, la troisième organisation, c'est le Leisure Information Network et c'est eux qui nous ont aidés euh, à donner les webinaires avec euh, l'enregistrement et aussi l'organisation euh, euh, de tout ce qu'on est en train de des ressources qu'on vous offre. Ils ont aussi euh, développé et modifié leur website northernlinks.org. Alors on va donner un, sûrement donner comme un, un lien après. Euh, présentement, il est seulement en anglais, mais il va sûrement avoir euh, les webinaires qui vont être euh, enregistrés en français sur le, le site Web. Et sur ça, je vais continuer. Je vais commencer. Alors, les objectifs de cette session, on, on va euh, Soulever des conseils sur la façon de rédiger les demandes de financement, comment simplifier le processus. On va vous donner des conseils pour trouver un financement important et aussi la matière à la réflexion, assurer votre propre financement. Euh, les ressources sont disponibles sur le site web northernlinks.org. Alors, je, je vais l'épeler pour ceux qui ne parlent pas français. Alors, c'est N-O-R-T-H-E-R-N. L -I -N -K -S O-R-G. Alors, le format de la séance, on va faire une trans transmission d'informations ainsi que des questions posées par biais de sondage et l'évaluation après la séance d'information. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous informer de la façon dont on a décidé quel titre qu'on était ou quel sujet qu'on était pour soulever avec nos présentations. Alors, j'ai fait un, un sondage auprès des communautés autochtones au niveau national, inclus les Inuits. Et euh, les différents sondages, les, les différents sujets que nous allons soulever, c'était les sujets dans lesquels ils voulaient avoir plus d'informations, plus de soutien. C'était ceux qu'ils qu ont déterminés qui les aideraient le plus dans leur travail. Alors, on espère que vous allez trouver beaucoup de bonnes informations et que vous allez profiter puis trouver de l'inspiration pour pouvoir mieux travailler dans votre communauté. Alors, il y a seulement un petit pourcentage de la population autochtone qui rencontre des recommandations des directives canadiennes en matière d'activité physique. Pour favoriser la santé, les enfants de 5 à 17 ans devraient faire chaque jour au moins 60 minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevée. Les adultes âgés de 18 à 64 ans devraient faire chaque semaine au moins 150 minutes d'activité physique aérobique d'intensité modérée à élevée par, par séance d'au moins 10 minutes ou plus. Il est aussi bénéfique d'intégrer des activités pour renforcer les muscles et les os, et faisant appel aux groupes musculaires importants au moins deux jours par semaine. Les aînés de 65 ans et plus ayant une mobilité réduite devraient faire de l'activité physique afin d'améliorer leur équilibre et de prévenir des chutes. Je crois que nous sommes tous d'accord qu'en augmentant notre activité physique, notre santé et bien-être s'accroissent simultanément. Notre rôle, alors, est de créer plus d'opportunités pour les membres de nos communautés et pour ceci, nous devons avoir du financement. Alors, voici les lignes directrices euh, générales pour écrire euh, une application euh, de financement. Alors, vous voulez vous baser sur les besoins de la collectivité. Commencez doucement un besoin à la fois. Des fois, on manque la priorité, on veut tout faire en même temps et quest ce qui, qui arrive, c'est que c'est un document qui n'est pas clair. Utiliser des mots simples, term terminologie facile à comprendre et avec clarté. Euh, je peux vous donner un exemple. Disons, moi, dans ma région, je peux parler de Wabano Health Center. Et quest ce qui arrive, c'est que les gens d'ici vont savoir c'est quoi, mais les gens qui ne viennent pas de, des environs ne vont pas savoir c'est quoi. Alors, pour s'assurer de bien clarifier et de décrire tous les mots qu'on qu met dans nos présentations. Il faut que votre présentation soit soignée, votre document soit soigné et organisé. Il faut que ce soit attirant pour les gens qui l'évaluent. Vous voulez les critères, connaître les critères de la subvention, les dépenses admissibles et non admissibles et le but de la subvention. De respecter les échéances. J'ai parlé à quelques gens qui, qui évaluent les applications et quest ce qu'ils ont dit, c'est souvent ils ont des baisses d'applications, par contre, les échéances n'ont pas été respectées, alors ils sont automatiquement disqualifiés. Vous voulez établir des projections budgétaires réalistes. Alors, faites vos devoirs. Faites la recherche pour voir exactement combien que, que ça va vous coûter euh, pour acheter de l'équipement pour euh, les ressources humaines, etc. Et si vous n'êtes pas confortable, demandez de l'aide. Il y a sûrement quelqu'un dans vos environs euh, qui pourrait euh, vous aider. Appelez les conseillers en subvention si vous avez des questions. Ça, c'était un autre conseil qu'ils qu ont donné lorsque je leur ai épargné. Ils ont dit que si vous avez des questions, c'est bien de les appeler. Je vous donnerai un petit conseil aussi. Demandez-leur euh, quelles applications ont été approuvées et pourquoi. Alors, comme ça, vous allez avoir un peu d'indication qu'est-ce qu'ils recherchent justement. Alors, il y a six étapes au processus de planification. Alors, premièrement, vous voulez déterminer les besoins et les atouts. Vous voulez formuler des idées du programme, prendre des décisions relatives au programme, élaborer un plan pour le programme mettre en œuvre la conception et finalement évaluer le programme pour voir si c'est quelque chose qui pourrait être qui pourrait bien servir votre communauté. L'identification de votre organisation, vous voulez euh, indiquer qui vous êtes et quel est votre statut si vous êtes un, une organisation à but non lucratif, euh, quel est votre mandat, votre vision, la structure organisationnelle, etc. Assurez-vous que votre organisation crée un document qui, qui contient toutes les informations nécessaires, qui est mis à jour régulièrement et à laquelle vous avez accès en tout temps. C'est très important d'avoir cette partie-ci à cause que c'est quelque chose qui se répète. Et il faut souvent euh, la vérifier pour s'assurer que les informations sont justes. Il faut aussi faire le profil d'une communauté. Alors, vous devez recueillir des statistiques et des données sur votre collectivité. Vous voulez indiquer la population, le nombre d'habitants, des renseignements démographiques comme les groupes d'âge et le sexe, etc. Vous voulez conserver des dossiers, de statistiques de votre collectivité provenant du conseil de bande et mettez-les à jour régulièrement. Obtenez les renseignements auprès d'affaires autochtones et de développement du Nord-Canada à ce lien ici. Et tenez compte des programmes réussis et assurez-vous de les signer par le billet des renseignements de nature qualitative et quantitative. C'est très bénéficial de, de faire ça car euh, vous pouvez démontrer que vous avez déjà eu du succès, vous êtes capable de gérer un programme et un budget. Utilisez une feuille de travail pour le profil communautaire que vous pouvez facilement modifier et joignez-la aux demandes de financement. Elle devrait comprendre les âges, population, sexe, besoins particuliers. Et qu'est-ce qu'on veut dire en besoins particuliers? Ils peuvent être définis de différentes façons. Alors, on a les besoins spirituels, mentaux, physiques, tels que les personnes âgées, les jeunes, adultes, garderie, grossesse, les risques élevés, etc. Un atout est une ressource communautaire qui peut être utilisée pour améliorer la qualité de vie de la collectivité. Alors, vous voulez démontrer euh, vos atouts comme une personne, soit un employé ou un bénévole. Ça peut être aussi une structure physique, centre de loisirs, gymnase, scolaire ou terrain de jeu. Ça peut aussi être de l'équipement, des ballons de soccer, tableaux indicateurs, tout ce qui sera utilisé pour mettre le programme en place. Ça peut aussi être une entreprise qui offre des emplois ou un parrainage pour des chandails. Une ressource que vous pouvez retrouver, par contre, je crois qu'elle est en anglais et se retrouve à ce lien aussi. Vous allez utiliser cette feuille de travail pour garder un suivi des informations. Alors, quelles installations sportives, récréatives et culturelles avons-nous présentement? Alors, à l'école, la piscine, terrain de jeu, gymnase, patinoire intérieur, patinoire extérieur, terrain de pow-wow ou des camps culturels. Quel équipement sportif, récréatif culturels avons-nous présentement et utilisé et utilisé pour nos programmes. Alors c'est important de garder un inventaire car quand ça vient le temps de la demande vous allez avoir un document juste qui indique tous les ressources que vous avez et vous allez vous sauver beaucoup de temps. Alors vous voulez aussi définir le programme qui existe des programmes qui existent. Alors quel programme existe-t-il présentement dans votre collectivité? Quel aspect de la personne est favorisé, émotionnel, spirituel, mental ou physique? Et à quel moment de la journée, saison, ces programmes sont-ils effectués? C'est très pertinent d'avoir ces informations car vous allez éviter de dédoubler des demandes ou des services. Ces programmes sont destinés à quel groupe d'âge et à quel sexe? Où ces programmes sont-ils situés dans la collectivité? Et qui exécute ces programmes? Encore, vous pouvez collaborer ou éviter des dédoublements en sa sachant toutes ces informations. Vous voulez définir des programmes existants. Créez une feuille de travail qui décrit chaque programme. Programme existant, aspect favorisé, moment de la journée saison, groupe d'âge, établissement, responsable du programme. Qu'est-ce que ça va démontrer? C'est que vous êtes capable de gérer des programmes et que vous le faites déjà et que votre demande... Euh, pour euh, n'importe quel programme que vous voulez développer il va complémenter ce que vous avez déjà. Alors, voici d'autres ressources que vous pouvez utiliser pour avoir euh, d'autres informations. Alors, on veut déterminer où sont les écarts dans la programmation, qui est desservi, quel sexe et quel groupe d'âge, qui pourrait être mieux desservi. Utilisons-nous les ressources communautaires. C'est important de faire un plan pour pouvoir euh, démontrer notre stratégie, euh, notre vision et avoir le succès. La planification du programme doit être harmonisée à la mission et aux objectifs de l'organisation. Vous devez savoir à quel type de programme vos participants ciblés sont intéressés. Les gens ont tendance à s'inscrire dans les programmes pour lesquels ils ont un intérêt et non pas, pas simplement parce qu'ils sont offerts. Utilisez les moyens suivants pour savoir ce que les gens veulent. Utilisez des questionnaires, des groupes de discussion, des entrevues, des observations, rétroaction de la collectivité. N'hésitez pas à aller où les gens sont. Alors, si vous avez euh, un centre euh, pour le bingo, allez là. Si les gens sont là, c'est là que vous allez retrouver vos réponses. Il y a aussi d'autres ressources ici. Alors, une programmation reposant sur le résultat se concentre sur les effets, les bénéfices et les changements que vos participants vivront avec le programme. Vous voulez décrire le programme d'une façon très claire, animée et simple aussi. On ne veut pas trop compliquer le, le document. Vous devez in inscrire qui vous êtes et qui vous ciblez, quelles activités vous planifiez faire Comment, quel processus, méthode ou technique pensez-vous utiliser et quel sera l'effet Où aura lieu l'activité Quand aura lieu l'activité Les intrants. Quelles sont toutes les ressources dont vous aurez besoin pour mettre le programme en place La nourriture, installation, transport, équipement, les fournitures, bénévoles, animateurs, entraîneurs, responsables du programme, les aînés, millage, promotion, et hébergement. Les évaluations de programme reposent sur les résultats, se basent sur les effets, bénéfices et les changements que vos participants vivront avec le programme. Les résultats mesurent l'amélioration des connaissances, les changements d'attitude, le développement des compétences, les changements de comportement. Alors, vous avez des, euh, des résultats, euh, vous voulez évaluer la qualité euh, des, des changements qualitatifs et aussi quantitatifs. Alors, vous voulez savoir comment les gens réagissent euh, les choses qui sont difficiles euh, à mesurer et aussi euh, des nombres, des chiffres, euh, des, des, des sujets concrets pour démontrer euh, quelles sont les améliorations de succès de votre programme et l'amélioration des conditions, et l'amélioration de la qualité de vie, les résultats. Alors Assurez-vous de décrire comment vous avez éliminé les barrières exposées dans votre profil communautaire dans les résultats. Le manque d'activité physique, environ 20 enfants sont venus jouer deux fois par semaine, euh, qui augmente aussi leur temps d'activité physique de deux heures par semaine. Qualitatif, on dirait qu'ils ont des meilleures attitudes, euh, quantitatif développement de compétences et leadership, le transport, on pourrait dire certains parents se sont offerts pour le transport. transport. Voici un exemple du modèle logique. Alors, on a les intrants qui peuvent démontrer l'argent, installation, programme, personnel, bénévole, etc. Les activités qui démontrent comment sont combinés les intrants afin de créer le programme, les personnes responsables du programme. Les extrants alors, des services, nombre de participants, nombre de classes et les résultats court terme, intermédiaire et long terme. Alors, l'amélioration des connaissances, changement d'attitude et de valeur, développement des compétences, changement de comportement, amélioration des conditions et amélioration de la qualité de vie. Alors, il faut démontrer le comment et le pourquoi. Assurez-vous de mentionner chacun de ces points dans votre plan de programme et que les résultats reflètent l'objectif du financement. Tous les renseignements doivent être équivalents à l'objectif de financement initial pour obtenir l'approbation. Alors, ce que je vous recommande, c'est de réviser les critères pendant que vous êtes en train de développer votre document, car des fois, on peut euh, démontrer des choses qui sont importantes pour nous. Par contre, ça ne fait pas partie des objectifs du financement. Alors, il faut vraiment garder un document homogène avec les critères. La planification du budget. Alors, le budget s'établit à partir de l'identification des intrants, des barrières de votre projet. C'est ce qui détermine votre budget et vos dépenses. Tenez compte de ce que vous avez déjà et de ce qui vous manque. Alors, si vous avez déjà fait euh, l'évaluation et que vous avez un document, ça va, être, ça va se faire très facilement à chaque fois que vous allez faire un plan de financement. Pensez à comment vous pourriez obtenir des bénévoles ou emprunter ce dont vous avez besoin. Déterminez les dépenses que vous devez encore faire. Trouvez comment vous pourriez réduire vos dépenses et économiser de l'argent aussi. Utiliser l'information pour établir un budget pour les dépenses imprévues, environ 5 à 10 du revenu total. Chaque fois que je fais un budget, je me garde toujours 5 à 10 car on, il y a toujours des imprévus. Soit il y a une autre opportunité qui se présente ou euh, un de nos équipements qui brise. Alors, c'est important de toujours se, se garder euh, un petit montant à côté juste en cas. Révisez votre budget sur une base mensuelle afin de déterminer si tout est en ordre. Vous pourriez découvrir que vous dépensez trop dans un secteur et pourriez rapidement vous ajuster votre budget. Toujours demander à un comptable ou à quelqu'un d'un domaine semblable de vérifier votre budget afin de vous assurer qu'il est clair et équilibré. Pour l'évaluation, il faut déterminer ce que vous avez réussi, ce qui doit être amélioré, les résultats inattendus, positifs ou négatifs, ainsi que ce que vous avez oublié de faire. Les résultats attendus du projet sont accomplis, ce qui pourrait être utilisé pour améliorer les prochaines tentatives du projet. Ce qui devrait faire partie de votre action calendrier. Euh, vous devez choisir, choisir deux méthodes qui évaluera mieux votre projet. Alors exemple présence aux activités quotidiennes, observation, rétroaction verbale des participants, questionnaires remplis par les bénévoles, le personnel et les participants. Mettre en place un système. Planifier des mises à jour régulières des renseignements de la collectivité et déléguer. Jennifer, was that you? What happened? Could be my hacker because he's a jerk. Do you want me to join? No, no. You're there. I think you're there. Are you not there? Yeah, see, what came on my screen was that I was no longer there. Okay, are you still with, can you still see the screen? Yeah, now I can see it. Okay, you can see it now? Yeah. Uh, okay. <laughs> <laughs> Welcome to my world. Don't freak me out. <laughs> <laughs> Don't worry, buddy. It's just a, Jerk. Okay, we're, we're being recorded right now. <laughs> yes. So we can use this in court if we need to. Okay, Against Excellent. him, okay? Okay, good. So I'll, I'll proof just, that he hacked into this. Okay, I'll, I'll describe what just happened. Did you see what happened? Um, no, nothing happened on my screen other than you disappeared for a moment and then came back. Okay, so what happened on my screen was that it went gray, and it showed that I was out of the session and it was asking me to log back on. Really, Yeah. but then then did you log back nope. in, or nope. it just came back? Yep, but this is part of what happens. Sometimes it shows that I'm logged out of something, but if I go back, I'm actually not logged out. It's just because they're changing the screen. So he's here with us right now. Well, welcome. Welcome. <laughs> Learn something. Oh, gosh. <laughs> uh, do you want to start this slide over again, then? I think that would be a good idea. <laughs> okay. so um, I'm going to mute myself. Do you want a second? What was that? Were you talking to me? No, um, somebody's being rude right now and interrupting me. <laughs> uh, it's another dweeb, um, but a live one. Um, yeah, so whenever you're ready, I'm going to mute myself just so uh, that my noise goes away. <coughs> mute yourself, okay. Planifier les mises à jour régulières des renseignements de la collectivité et déléguer la tâche à des collègues ou même à des élèves. Que cette responsabilité fasse partie des travaux scolaires ne peut qu'aider les jeunes à apprendre comment aider nos collectivités. La page couverture. Alors, vous voulez démontrer le nom du projet, nom et adresse des organisations, personnes ressources et numéro de téléphone, date de début et de fin de projet, ainsi que le financement nécessaire. Remplissez le rapport de suivi que vous avez reçu une fois la demande a été acceptée. Vous devez fournir des copies des reçus de toutes les dépenses, des copies de chèques annulés ou l'annexe de l'état financier vérifié par les collectivités. Ceci doit normalement être fait dans les 45 jours suivant la fin du projet. Lisez et relisez tous les critères de la subvention afin d'être familier avec les lignes directrices avant de faire la demande. Soyez clair en expliquant la raison pour un tel projet et les objectifs de celui-ci. Mentionnez que vous avez le soutien de personnes, de groupes ou d'organisations clés de la collectivité. Contactez l'organisation responsable de la subvention si vous devez préciser certains points. Soyez précis sur la raison pour laquelle vous demandez une subvention en vous basant sur les besoins et les résultats. Préparez une proposition intéressante, convaincante et unique. Demandez à quelqu'un de réviser votre demande et de vous donner une rétroaction. C'est préférable d'avoir quelqu'un qui n'est pas dans votre domaine. Comme ça, ils seront capables de démontrer s'il si y a des parties qui ne sont pas claires. Lisez à nouveau et suivez toujours les lignes directrices des bailleurs de fonds à la lettre. Ajoutez des lettres d'appui, ça peut toujours aider. Contactez l'administrateur de subvention aussi pour demander des questions. Faites un suivi à, auprès du, du bailleur de fonds afin de savoir si votre demande a bien été reçue. Matière et réflexion. Assurer nos propres financements. Planifiez du temps chaque semaine pour rechercher des subventions et des possibilités de financement. Planifiez de réviser et faire une mise à jour de votre profil communautaire au trois mois, ainsi d'assurer de la formation, de l'information vraie et juste. Marquez vos calendriers pour ne pas manquer les opportunités de financement annuel de lesquelles vous êtes déjà au courant. Évaluez le retour sur votre investissement. S'il vous prend deux jours pour compléter une application pour 200 peut-être que vous vaudrez mieux utiliser ce temps pour une application qui vous provient 2000 Planifier en avance va réduire le temps qu'il vous prend pour rédiger des applications de financement et aussi améliorer vos chances de réussite. Je vous remercie infiniment. Euh, C'est Isabelle Aubé de Native Way Training Services et je vous invite à profiter de ces informations et de les mettre en application. Alors, bonne journée.